quand tu chantes la Marseillaise en, en, en écoutant ce que tu es en train de chanter. Ça me donne envie d'aller euh, dans l'arène avec mes coéquipiers. Ça renforçait nos liens encore plus que, voilà, que la préparation ou l'expérience. Euh, voilà, C'était le, le geste, le, voilà, la pincée ultime pour, euh, pour, nous, pour nous resserrer. On aborde ce, ce tournoi avec, euh, avec de la confiance, voilà, confiance en, en nous, on sait qu'on est capable de battre les meilleures nations du monde. On s'est appuyé quand même sur un pack qui était, euh, qui était costaud, quoi. une grosse grosse mêlée euh, qui broyait les adversaires. C'était vraiment nos points forts, hein. c'était notre conquête et notre défense et ce sur quoi on a vraiment euh, construit nos, nos victoires les plus importantes. Lorsqu'on gagne en Écosse, On joue ce match-à-Paris à contre l'Irlande. On fait un bon match sur ce tournoi-là et, euh, et comme je disais tout à l'heure, il, il nous permet finalement de se projeter vers quelque chose d'un peu plus grand. Moi, j'ai identifié que sur la, le calendrier en fait, du, du, du tournoi cette année-là, il y avait ensuite euh, Pays de Galles, Italie et Angleterre. Ça voulait dire qu'il y avait un point pivot au Pays de Galles, ce troisième match-là qui déterminait finalement euh, la possibilité d'aller chercher le Grand Chelem. Ce qui nous oppose avec les Anglais, c'est euh, ce sont des euh, les adversaires qu'on aime avoir, euh, aussi bien eux que nous, euh, je pense qu'ils ils savourent particulièrement leur victoire face aux Français et, et vice-versa. Les Anglais ont abordé ce match de façon un peu plus sereine que nous sur, sur les conditions. Il pleuvait, il fallait qu'on soit impeccable sur notre conquête et notre défense. Quand on parle de 16e homme, c'est pas juste une, pas une légende. C'est-à-dire que le public il peut à la fois décupler les forces de son équipe tout comme de la déstabiliser. Et, et en revanche, quand il y a le public qui pousse, qui est enthousiaste, surtout quand c'est dur, surtout quand on est derrière, c'est comme une, une énergie, une espèce de vague qui te porte. Le moment où, euh, où tu prends le plus de plaisir c'est quand tu, tu soulèves la coupe donc c'est vrai que ce moment là où j'arrive le dernier j'ai tous mes coéquipiers qui sont derrière le, le panneau le champion 2010 et je prends la coupe en main et je, je la soulève c'est magnifique c'est un grand souvenir c'est pas la percée c'est pas tant le player c'est cette émotion là qui est vraiment qui, qui fait que je, je tu dis bon j'ai vécu un moment exceptionnel l'équipe de France actuelle est très enthousiasmante mais moi ce qui me plaît c'est les personnalités des, des joueurs qui, qui la composent c'est des gars qui sont très simples, qui sont très forts, ils sont sauts de bon mec. Et ça, je pense que c'est important. Et là, ils arrivent à l'équilibre qu'ils doivent rechercher maintenant. Ce qui est, leur manque à date, c'est une victoire dans une compétition majeure. Et la compétition majeure pour les Européens, c'est le tournoi des destinations.